Si personne m'écoute quand je parle allemand, je vais parler français. Donc, c'est un exercice intéressant que je voulais en tout cas faire avec vous pour vous montrer deux, trois choses. Et puis on pourra faire après le 3.11. Ça suffit, moi. Un, un exercice qui parle d'ampoules. Donc 5 ampoules défectueuses, 10 ampoules non défectueuses. Et puis avec ces ampoules, on doit calculer les probabilités. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes chez vous, vous avez dans un tiroir ces 15 ampoules. Et puis, vous n'êtes pas très organisé, vous avez mélangé les ampoules défectueuses et les, les ampoules non-défectueuses. Et puis, euh, vous avez besoin maintenant de trois ampoules non-défectueuses. Alors, vous allez en prendre une première, puis une deuxième, puis une troisième. Donc, c'est un, une très bonne illustration de l'utilisation des arbres. Parfois, l'arbre nous est utile euh, pour visualiser un peu la situation. On n'a pas besoin de tout l'arbre. Donc, le, le premier, euh, la première question qui est posée, c'est quelle est la probabilité de prendre trois ampoules défectueuses. Défectueuses ou non défectueuses Alors, la première ampoule on a deux possibilités soit elle est défectueuse soit elle est non défectueuse sur cette branche là on n'a pas besoin de continuer puisque on veut trois ampoules non défectueuses et puis là on en a déjà une qui est défectueuse donc on est sûr qu'on va pas trouver notre bonheur sur cette branche là on peut continuer deuxième ampoule on peut en tirer une qui est non défectueuse ou une qui est défectueuse je le mets mais ça, on n'a même presque pas besoin de le mettre. D'ailleurs, ça non plus. Et puis, on n'a pas besoin de continuer sur cette branche-là, puisque on en a déjà une qui est défectueuse. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas trois qui sont non défectueuses. Et puis, si on continue, on peut prendre une ampoule qui est défectueuse ou une qui est non défectueuse. Et puis, voilà. Donc, il n'y a qu'une seule branche dans notre arbre nous donne des ampoules non défectueuses. Et puis maintenant, les différentes probabilités. Donc, première ampoule qu'on tire, on en a en tout 15. Pour la deuxième, on en a en tout 14, et pour la troisième, on en a en tout 13. Puisque à chaque fois, on en, a plus, on, a, on en a pris une, donc il en reste une de moins. Et puis là, des non-défectueuses, ben on en a 10. Là, on n'en a plus que 9, puisque là, on a tiré une ampoule non-défectueuse. Et puis là, on n'en a plus que 8. Donc au final, on a une probabilité. La probabilité d'avoir trois ampoules non-défectueuses, c'est 10, 15e, fois 9, 14e, fois 8, 13e. Je ne mets pas. Euh, la réponse n'est pas. parce que j'ai fait le calcul quelque part Exactement une ampoule défectueuse. <coughs> <coughs> les probabilités c'est un peu comme les pourcentages quand on accumule des pourcentages on les multiplie entre eux on a une réduction de 20% et puis après une réduction de, 20, de 10% le prix qu'on va payer c'est très similaire euh, si on a une réduction de 20% puis une réduction de 10% le prix qu'on va payer à la fin ça va être 80 fois 90% des prix qu'on avait au départ. Les probabilités c'est la même chose ici. On a 10 chances sur 15 que la première soit défectueuse et parmi ces 10 chances sur 15 on a 9 chances sur 14 d'avoir une deuxième ampoule défectueuse et parmi ces 10 chances sur 15 soit 9 chances sur 14 on a 8 chances sur 13 d'avoir une ampoule défectueuse. Donc les, les probabilités vont être multipliées entre elles. Ensuite, donc exactement une ampoule défectueuse. Donc on pourrait faire un arbre aussi. Et puis chercher, euh, on peut faire tout l'arbre. Et chercher toutes les branches où on a... Les trois branches-là... Non, c'est là ce que j'ai fait. On commence. Alors là, on a quoi Défectueux, défectueux... Non défectueux. Là, ensuite... Là, là, et là... Et puis là, là, Donc on a trois branches, on a des ampoules qui sont exactement une ampoule défectueuse. C'est une manière de faire. Ou là, on pourrait tout simplement énumérer les cas. Première ampoule, deuxième ampoule, troisième ampoule. Oui les apathes, on tire trois fois. On peut se dire que soit la première qu'on va tirer, soit la deuxième, soit la troisième va être défectueuse. Puis on veut que les autres soient non défectueuses. Donc c'est une autre manière de représenter le, le problème sans faire un grand arbre comme ça, avec les différents cas. on peut calculer chacune des probabilités donc. Euh, les défectueuses il y en a 5 donc ici 5 sur 15 fois 10 sur 14 fois 9 sur 13 pour cette ligne là on a 10 sur 15 5 sur 14 9 sur 13 et pour cette ligne là, on va avoir, euh, pas d'effectueux, pas d'effectueux, 10 sur 15, 9 sur 14, 5 sur 13. Est-ce que vous observez quelque chose de pas intéressant mais qui est ce que vous voyez quelque chose d'intéressant dans ces chiffres est -ce qu il y a quelque chose qui vous saute aux yeux est ce que vous observez quelque chose maxime il a l'air de maxime les mêmes nombres. <coughs> au numérateur on a toujours 5, 10 et 9 mais dans, une, dans un ordre différent et au dénominateur on a toujours 15, 14 et 13 c'est <coughs> logique puisque on a toujours 15, 14 et 13 ampoules à chaque fois qu'on en tire une la première fois on en a 15, la deuxième fois on en a 14 la deuxième fois on en a 13 et puis après on tire toujours une défectueuse et deux non défectueuses donc on tire toujours, on a toujours 5 défectueuses, et puis là on a d'abord 10, et ensuite 9. Donc en fait on a juste une permutation de, toutes ces, de, tous, ces, de tous ces nombres. Au final, la probabilité ici c'est 3 fois, donc je peux choisir celle-ci par exemple, 5 sur 14, 9 sur 13. <coughs> Ça, c'est non-défectueuse, non-défectueuse et défectueuse. Et puis après, on fait juste une permutation, on change l'ordre. Mais les, le nombre d'ampoules qu'on a reste toujours le même. C'est pour ça qu'on a ici trois fois la même chose. Donc on verra un peu plus tard dans le cours que quand on a des expériences comme ça avec deux issues possibles, là, par exemple, défectueux ou non-défectueux, ou quand on joue à pile ou face, pile bien face, il y a on verra d'autres exemples. Euh, on, on peut ne calculer qu'une fois ici cette probabilité, et puis après, ce qu'il faut se débrouiller, enfin, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est combien de fois, ou combien de possibilités différentes on a de, de permuter ces, ces différentes possibilités. Voilà, il y a trois branches. Euh, on ajoutait une quatrième ampoule, on a encore plus de possibilités. Donc ça, c'est juste au passage. On verra ça un peu plus tard, mais quand on a deux issues possibles, eh bien, on n'a pas besoin de chercher toutes les branches, ou plutôt, on a juste besoin de connaître le nombre de branches qui concernent le cas auquel on s'intéresse. Et puis, au moins une ampoule soit défectueuse. Mmh. Au moins une ampoule défectueuse, ça veut dire quoi Une défectueuse, ou deux défectueuses, ou trois défectueuses. Au moins une, donc une ou plus. Est-ce qu'on ne pourrait pas exprimer ça un petit peu différemment Avec moins de cas. Non, on a trois cas. Une défectueuse, deux défectueuses ou trois défectueuses. Est-ce qu'on ne peut pas exprimer. Oui. Oui. Donc ça, c'est l'événement contraire. C'est le contraire, si on veut. de aucune défectueuse. Si euh, je raconte pas de bêtises. Le contraire, ça veut dire que les deux doivent se compléter. Ça veut dire que la probabilité de aucune défectueuse, plus la probabilité de une défectueuse ou deux défectueuses ou trois défectueuses, ça doit donner 1. On est sûr quand on prend donc trois ampoules les unes après les autres, on est sûr qu'on va en avoir soit aucune défectueuse, soit une défectueuse, soit deux défectueuses, soit trois défectueuses. Ce qui veut dire qu'on peut calculer cette probabilité-là à partir de celle-ci. Donc la probabilité de une défectueuse, ou deux défectueuses, ou trois défectueuses, ça va être 1 moins la probabilité de aucune défectueuse. 0 défectueuse et puis cette probabilité là. On a calculé au A 0 défectueuse, c'est la même chose que 3 non défectueuses. Et puis ça, on a calculé au A. À 1 moins la probabilité de 3 défectueuses. Après, il faut regarder ce qui a été calculé en A. Donc ici, plutôt que de calculer 3 probabilités, la probabilité d'avoir une ampoule défectueuse, deux ampoules défectueuses ou trois ampoules défectueuses, on peut travailler de manière plus simple en utilisant l'événement contraire, qui est zéro ampoules défectueuse ou trois ampoules non défectueuses. Donc ça, c'est... C'est une astuce, si on veut. Enfin, c'est un moyen, souvent, de se faciliter les... Les calculs en probabilité. La probabilité de l'événement A, c'est 1 moins la probabilité de son événement concret. enfin l'union des deux est égale à l'univers c'est ce qu'on utilise ici il n'y a pas d'intersection donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retenir Ça va revenir dans les exercices. Souvent, quand il y a des choses de ce type-là, au moins 1, au plus. Ouais. Ça fait appel à cette notion-là. Ah, et puis cet élément-là aussi, le fait que ces trois probabilités sont les mêmes, avec juste une permutation des chiffres. Donc on peut faire tout simplement trois fois cette probabilité-là. Ensuite, 3.11. Alors on tire deux cartes, deux piques, un pique et un cœur. on a 52 cartes. Dans ces 52 cartes, on a 13 piques et 13 cœurs. faut aussi essayer de travailler avec un arbre. On tire deux cartes. Donc première carte, deuxième carte. Donc là on peut tirer un pic ou pas un pic. Et puis pour la deuxième, on peut tirer un pic. Et puis les autres branches, on s'en fiche parce qu'on veut deux pics. Là on a 52 cartes, 13 piques Là, il ne reste plus que 51 cartes et 12 piques. Donc la probabilité de tirer 2 piques, c'est 13 sur 52 fois 12 sur 51. Puis là on veut un pic et un cœur. Donc ici on pourrait tirer un pic ou un cœur comme première carte ou autre chose. Et puis ensuite, on peut tirer un pic, mais on s'en fiche. Ou un cœur. Et puis là, on peut tirer un pic. Un pic ou un cœur. Ok, il n'y a pas besoin de faire l'arbre entier. Par exemple. On fait juste les branches qui nous intéressent. Et donc là, on a 13 sur 52, 13 sur 51, et 13 sur 52, et 13 sur 51. Donc la probabilité de tirer pique et elle est égale à en fait deux fois. 13 sur 52 x 13 sur 51. Et vous avez trop, souvent, trouvé que la moitié, c'est ça. Donc ici, on tient compte de l'ordre soit on tire un pic, puis un cœur, soit on tire un cœur, puis un pic. Si vous voulez dire autrement. Ça plus... Alors je ne fais pas forcément le calcul. Oui. Parce qu'on a une première branche ici sur laquelle on a pic et cœur, et puis une deuxième ici sur laquelle on a cœur et pic. Donc on peut soit tirer d'abord un pic, soit un cœur, et puis ensuite... C'est ça, c'est cette branche-là. Et puis ça.